Nous allons examiner aujourd'hui la liste de tâches. La liste de tâches, en fait, il s'agit ici d'une activité dans Moodle intitulée présentement « Travaux réalisés semaine 2 ». Pour que ça fonctionne, cette liste de tâches, il faut, installer, il faut demander à l'administrateur d'installer deux plugins additionnels dans Moodle. Donc, le nom du plugin se nomme ici « Checklist ». Ça, c'est ce qui permet d'afficher l'activité ici. Puis, il y a un autre aussi ajout à faire, c'est euh, le bloc « Checklist ». Le bloc « Checklist », lui, en fait, c'est euh, cet élément-ci à droite, là, dans le tiroir. Donc, les éléments présents ici, ça se nomme des blocs. Donc, c'est à la fois une activité et un bloc. Examinons euh, ensemble l'activité. Donc, l'activité ici, elle est euh, placée à la suite des trois activités présentes. La manière de l'ajouter ici, c'est en mode édition. Donc, supposons qu'à euh, la semaine 3, je désire ajouter euh, une liste de tâches. Donc, je vais cliquer ici, puis je vais dire « Liste de tâches ». Donc, c'est cette activité ici là qui est disponible parce que le plugin a été installé. Lorsque vous créez la liste de tâches, par exemple, la semaine 3, ce serait « Activité à réaliser à la semaine 3 ». Donc ce sont des éléments qui seront contrôlés. C'est ce qui va créer un curseur, là, une barre de progression plutôt. Donc il y a des réglages par défaut que euh, je vous recommande fortement d'ajuster. Donc euh, ce n'est pas nécessaire que les élèves ajoutent des tâches. C'est les enseignants qui font ça. La note maximale, c'est une activité notée, donc vous pouvez placer un point, deux points, cinq points. C'est proportionnel, ce sera pondéré en fonction des autres activités notées de votre cours. Mais disons un nombre minimal, puisque ce n'est pas une évaluation comme telle. Donc, On pourrait appeler ça des points de participation. Envoyer des courriels, je vous le décommande, puisque vous allez être inondé de courriels. Et ici, montrer les éléments du cours dans la liste, on va... Travailler dans l'esprit que c'est pour la semaine 3, donc la section courante. Et on va dire aux élèves qu'évidemment, les crochets sont visibles, mais ils ne peuvent pas les remplacer. Donc, l'élève ne peut pas lui-même cocher les activités comme ayant été réalisées. Il doit les réaliser. Donc, j'enregistre et je reviens au cours. Les activités de la semaine 3, ici, à réaliser, là, euh, si je clique dessus, là je vois qu'automatiquement, ce sont les activités 4 et 5 qui sont présentes dans la section en question. Donc, on voit qu'il y a un recensement là, automatique qui se fait. Donc, si vous ajoutez des activités, la liste de tâches, elle va en tenir compte. Donc, ça, c'est pour la création de la liste de tâches. Maintenant, à quoi ça nous sert, ça? Donc, si je clique à droite le bloc et que je vais voir en haut là, où le bloc se situe, ce que je découvre, c'est que Mathieu Turcotte, ça va plutôt bien. Il a presque terminé ses activités, alors que ici Martine, ce sont deux élèves fictifs. Euh, elle n'a pas terminé les activités. En fait, elle ne les a pas débutées seulement. Donc, allons voir du côté de Mathieu. Qu'est-ce que Mathieu voit? C'est l'écran de droite ici. Donc, euh, lui aussi, il a accès à la même liste de tâches, mais à droite, son panneau lui révèle la même information. Donc, si je clique sur la barre, je vois ici, Mathieu voit qu'il a terminé les deux premières activités qui lui reste la troisième à faire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi les bénéfices pour l'enseignant? Bien, vous l'aurez compris, ici, c'est de voir d'un seul coup d'œil la classe pour une semaine donnée. Est-ce que les jeunes ont fait les activités demandées ou pas? Et euh, ça vous donne comme ça. Si vous avez aussi plusieurs groupes, il y aura un sélecteur de groupes qui sera offert, ou à ce moment le groupe 1, groupe 2, etc., qui vous permettra de bien visualiser la progression de vos élèves. Au niveau de la configuration de l'activité, je l'ai fait, mais il y a aussi une configuration du bloc à faire. Donc, allons examiner ici le bloc, de quelle manière on doit modifier le bloc. Premièrement, pour le modifier, on doit se placer en mode édition. Ensuite, ouvrir le tiroir et cliquer sur l'engrenage. Configurer le bloc. Donc, j'ai choisi ici, vue d'ensemble des tâches, « Non » volontairement, je tiens à focaliser sur la semaine en cours les choses qui sont attendues. Donc, supposons qu'on arrive à la semaine 3, c'est ici que j'ai indiquer. voici les choses de la semaine 3 que je veux que les gens voient. Et par la suite, ici, le panneau m'indiquera les choses qui sont attendues à la semaine 3. Donc, de semaine en semaine, comme ça, en faisant vos changements, les élèves pourront apercevoir qu'est-ce que vous attendez d'eux. Je vais rafraîchir ma page, là. Donc la semaine 3 ici, la semaine suivante, ben Mathieu voit qu'il a des choses qui sont attendues. Voilà comment ça fonctionne.